Bonjour à toutes et bonjour à tous, et bienvenue pour ce premier épisode de Existentiel, le podcast qui pose les bonnes questions. Aujourd'hui, pour ce premier épisode, j'ai la chance d'accueillir avec moi en plateau Hermel. Bonjour Hermel. Bonjour Mathia. Tu vas bien Mais oui, super. Et Léo, salut Léo. Salut. Ça va Et toi Ça va très bien, je te remercie. Pour ce premier épisode, nous allons aborder différents sujets qui touchent la communauté LGBTQIA+, la grande communauté LGBTQIA+. Et ce premier épisode, qui se veut aussi être un épisode pilote, euh, nous servira un petit peu de base générale pour euh, la suite de notre podcast. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, euh, je vous ai convié ici pour qu'on puisse parler ensemble de différents sujets qui touchent euh, les personnes euh, qui peuvent se définir euh, de la communauté LGBT. Donc notamment le contexte social dans lequel vous avez pu évoluer et dans lequel vous avez pu vous poser vos réflexions personnelles, qui sera la deuxième thématique de l'émission. Et ces deux thématiques nous amèneront à la troisième thématique, qui, elle, euh, sera l'ouverture aux autres. Donc, euh, on va parler un petit peu de coming out, un petit peu des peurs qui peuvent être liées à ça. Et, euh, et également, peut-être, si vous avez des conseils à donner euh, aux personnes qui nous écoutent. Avant de s'attaquer à notre première thématique, je vais vous demander euh, à, à vous deux de vous présenter un petit peu, histoire que les personnes qui nous, qui nous écoutent euh, ou nous regardent euh, puissent vous connaître aussi un petit peu mieux. Hermel, si tu veux bien commencer Bien sûr, du coup, Hermel, 29 ans, bientôt 30 ans. Je travaille dans le milieu de la musique à Nantes. Ça fait partie de mes différentes casquettes que j'ai dans la vie. Et puisqu'on est dans le thème des différentes identités, moi je me définis comme une personne non-binaire, pansexuelle et polyamoureuse. Et Léo, du coup, si tu peux te présenter également. Du coup, je m'appelle Léo Nino, j'ai 17 ans, je suis apprenti en coiffure à Nantes. Et euh, je suis née dans le corps d'une femme et je vais faire une transition pour passer dans le corps d'un homme. Merci à vous deux, en tout cas, d'être présents sur ce plateau et de, de bien vouloir venir discuter avec nous. On va pouvoir attaquer sur notre première thématique, la première virgule, qui est le contexte social. Nous avons reçu une question de Paul qui nous dit ⁇ Je ne comprends pas toujours ma fille quand elle se définit queer ⁇ Est-ce un problème d'éducation ou de génération Hermel, est-ce que déjà, toi, tu peux un petit peu nous parler de euh, l'éducation que tu as pu avoir euh, et dans quel contexte social t'as grandi ?⁇ Donc moi, j'ai grandi dans une famille euh, assez traditionnelle, euh, plutôt très catholique, euh, plutôt de droite, on va dire. Euh, euh, donc, euh, en fait, j'ai jamais grandi dans un milieu où l'homosexualité ou euh, le fait d'être queer était euh, même un sujet, en fait, ça n'existait pas. Euh, voilà, tous, tous les modèles que j'avais, c'était des couples monogames, hétérosexuels, euh, euh, avec en plus un message de euh, « c'est mieux si tu te maries avec la même personne et que tu restes en couple avec la même personne pour toute ta vie euh, ». Donc clairement, il y a une question d'éducation, de, de milieu social euh, qui est très forte euh, pour, euh, en fait, euh, je, je dirais, euh, connaître l'existence des personnes euh, LGBT. Euh, ce qui fait que moi, ça a été assez tard que j'ai compris qui j'étais parce que je n'avais pas eu euh, ces modèles-là. Et euh, en plus de ça, euh, j'ai grandi dans un milieu qui était assez homophobe. Je m'en suis rendu compte, notamment quand il y a eu la Manif pour tous, où euh, finalement des, des points de vue qui n'étaient euh, pas exprimés là, se sont retrouvés euh, dits euh, haut et fort au grand jour. Et euh, ça a été assez violent. Donc, euh, j'ai la chance maintenant d'avoir de, euh, de bons rapports toujours avec ma famille, mais j'ai dû euh, me détacher beaucoup de l'éducation euh, que j'avais reçue. Et donc, toi, là, en l'occurrence, tu, euh, tu considères que, euh, que ce serait plus un problème d'éducation que de génération, du coup. Alors, j'ai envie de répondre à, à Paul euh, que euh, s'il si ne comprend pas sa fille, c'est peut-être aussi qu'il pourrait essayer de... Euh, de s'intéresser à ces sujets, de trouver euh, des, des modèles de personnes euh, en dehors de ce qu'on peut imaginer, de ce qu'est être un homme, une femme, euh, être euh, un adulte, enfin je ne sais pas quel âge a sa fille ou une, ou une adolescente, mais euh, de, de se dire que peut-être que les modèles que lui a reçus en étant euh, enfant bah, euh, sont un des, un des modèles qui existent aujourd'hui et qu'en fait on peut être... Euh, qui on veut, et que je sais pas si c'est une... dans la question en fait. Je perçois aussi euh, l'idée peut-être qu'il y aura une espèce de mode ou que euh, enfin, on entend beaucoup cette rengaine de euh, ah oui, aujourd'hui euh, tous les jeunes sont LGBT. Euh, alors que je crois que c'est surtout qu'il y a une visibilité euh, qui est plus importante qu'avant, mais nous avons toujours existé et euh, c'est juste qu'il y a certains contextes où euh, c'est pas du tout acceptable. Euh, d'être un homme et d'aimer un homme, euh, ou une femme et d'aimer les femmes, ou euh, d'être une personne trans ou d'être une personne non-binaire. Et aujourd'hui, heureusement, grâce au, au combat d'ailleurs de toute une, euh, toute une génération de, de militants et de militantes qui ont œuvré pour qu'on puisse être reconnu, avoir des droits, bah, aujourd'hui, euh, on a le droit de s'exprimer et du coup, on le fait, et ce qui nous rend plus visible Toi, du coup, Léo, concernant euh, l'éducation que tu as pu recevoir euh, de, de tes parents et, et plus généralement, de le milieu social dans, dans lequel tu as évolué, est-ce que tu, tu te sens proche du milieu social dans lequel a évolué Hermel ou est-ce qu'à l'inverse, tu as un milieu social peut-être qui était plus, plus ouvert et plus facilitant pour toi dans, dans ces réflexions-là bah, J'ai envie de dire ni l'un ni l'autre, en fait. Euh, dans ma tête, je savais que d'aimer quelqu'un du même genre ou quoi que ce soit, ça me paraissait logique. Après, je ne connaissais pas vraiment de personnes de ma famille qui l'étaient, ou des proches. Je pense que ce n'est pas une question de génération. Comme il disait juste avant, euh, oui, il bah, y a toujours eu des personnes LGBT. Juste, bah, leur visibilité était beaucoup moins euh, présente. Cette nouvelle visibilité, euh, entre guillemets, de, de la communauté... Euh... LGBT, ça favorise peut-être euh, certaines générations. Et en plus, oui, ça peut exister euh, dans ma famille, chez des proches à moi, des personnes que j'aime. Et, euh, et, et en fait, comme tu le dis, ça remet en cause tout un, tout une, un stéréotype d'éducation. Bah, tout à fait. En fait, quelqu'un dans ma famille, un, un cousin, a, un jour nous a annoncé euh, qu'il était homosexuel. Il a fait son coming out. C'était un an après la manif pour tous. Et en fait, ça a été un choc euh, énorme dans la famille, parce que d'un seul coup, euh, les gens qui pouvaient euh, dire des choses du style euh, « c'est la fin de la civilisation, euh, les personnes LGBT euh, iront en enfer », enfin des choses euh, vraiment euh, extrêmement violentes, là, réalisaient que en fait, euh, bah, les homosexuels, ça peut être un fils, un frère, euh, un cousin, un neveu. Et euh, ça a beaucoup changé euh, les points de vue. Les, les... J'ai vu vraiment une évolution, euh, beaucoup plus d'ouverture, euh, euh, on est passé d'un rejet, alors je ne dirais pas à une acceptation planée entière, mais en tout cas à quelque chose de bah « oui, euh, je comprends euh, ces personnes-là, ces personnes existent euh, ». Et, euh, et moi aussi, ça a été un peu le, un, un déclic qui a fait que je me suis, ça m'a amené à me poser euh, beaucoup de questions. Enfin, je pense qu'on reviendra peut-être sur ce sujet euh, un peu plus tard. Mais ça a été aussi l'occasion pour euh, moi-même de euh, combattre cette homophobie intérieure que j'avais, intérioriser et du coup de m'ouvrir et euh, donc euh, la visibilité c'est super important. Et bah, très bien, donc la réponse qu'on peut apporter à Paul c'est euh, peut-être de euh, se renseigner un petit peu plus et peut-être de s'intéresser un petit peu plus à, à ce que peut représenter la communauté LGBT et euh, ce qu'elle représente, euh, qu représente aujourd'hui. Puis Je rajouterais aussi que ne pas considérer ça comme un problème, c'est plutôt une caractéristique de qui on est. Euh, de même que, voilà, moi j'ai les cheveux euh, châtains, et bah, on se demande pas pourquoi les cheveux châtains ce serait une question de génération. De ta... voilà, j'ai les cheveux, j'ai des lunettes, bon, bah, telle personne va aimer euh, tel genre ou tous les genres, ou va se sentir appartenir à telle identité, bah, voilà, ça fait partie de qui on est. On va pouvoir passer à notre deuxième thématique qui est la réflexion personnelle. Et donc pour cette deuxième thématique, euh, nous avons Claire, cette fois-ci, qui nous a posé euh, la question suivante. J'ai rencontré pour la première fois une personne non-binaire et polyamoureuse. Je savais que ces façons de se définir existaient, mais depuis, je me pose beaucoup de questions. Des conseils Alors, je trouvais la question de Claire intéressante, parce qu'elle permettait aussi de rentrer un petit peu plus précisément dans ce que représente le spectre LGBT dans sa globalité. Léo, est-ce que toi, euh, ça t'est déjà arrivé dans, dans tes réflexions, euh, peut-être avant, peut-être même après tes réflexions, de rencontrer des personnes comme ça qui apportent quelque chose ou du moins qui te poussent à, à réfléchir de manière différente ou, euh... Non, pas vraiment. Je pense que la personne justement qui pourra plus répondre aux questions de Claire, ça serait Hermel, parce qu'il se définissait euh, exactement comme euh, l'ami de Claire, c'est ça mm -hmm. Donc, je pense que tu pourras plus répondre à ces questions. Moi, je ne me suis jamais vraiment posé ce genre de questions. Et sur, euh, du coup, sur la question de transidentité, toi, ce n'est pas une réflexion qui, euh, qui a pu venir aussi des suites de rencontres ou de discussions Non, euh... non je sais pas. Bah, ça vient depuis que je suis tout petit, en fait. Donc, je ne sais pas vraiment d'où ça vient. Il euh... y a plein de souvenirs maintenant, quand on y repense. On se dit, bah, c'est pour ça que c'est arrivé, que ça s'est passé comme ça. Et on se dit que c'est un lien sur le moment. Quand on est plus petit, bah, on ne sait pas, en fait, ça se passe. Et puis, euh, c'est comme ça. Mais alors, en y repensant maintenant, euh, des souvenirs qui me font rendre compte que oui, c'était un signe, en fait. Euh, par exemple, avant la puberté, souvent, bah, par exemple, quand je passais devant un miroir, miroir imaginons en sortant de la douche, j'avais un torse plat et je voulais le garder comme ça. Je savais que plus tard, bah, j'aurais des seins, en fait. Et que je voulais pas que ça arrive, je voulais rester avec un torse plat. Euh, déjà rien que ça, quand on y repense, euh, qu'un enfant se pose, c'est ce genre de questions, c'est c'est pas habituel. Quand je me suis coupé les cheveux, je me, suis... il y a quelque chose qui m'a fait euh, bizarre. Enfin, ça m'a pas fait bizarre, mais ça m'était jamais arrivé avant. Je m'étais déjà posé ces questions pourtant. Et je me suis coupé les cheveux assez courts, alors qu'avant je les avais euh, en dessous les épaules. Je suis allée voir mes amis, je leur ai dit « je suis trop beau ». Et en fait, je n'avais pas réfléchi à ma phrase, je lui ai dit « je suis trop beau ». Et ça m'a surpris moi-même, et ça m'a surpris de dire ça, parce que je ne l'avais jamais dit, de, je ne m'étais jamais genre en masculin. Mais pourtant, ça ne m'a pas fait… Euh... Enfin, je me sentais normale à dire ça, c'était… Euh... Ça de... me convenait, en fait. En fait, t'as pas eu la sensation ouais. de changer, mais plutôt pe peut-être ouais. de retrouver quelque chose qui était euh, profondément en toi et d'avoir là l'occasion de l'exprimer euh, peut-être de manière ouais, plus Ouais, ça m'a fait bizarre mais... parce que ça m'était jamais arrivé, mais juste pour ça, sinon, je me sentais mieux comme ça, en fait. Okay. Et donc toi, euh, Hermel, peut-être que tu as euh, issu d'une éducation euh, et du coup d'un environnement euh, qui, qui favorisait peut-être pas ces, ces réflexions-là. Euh, non, pas, pas, pas du tout. Et puis en plus, euh, euh, je le réalise maintenant avec le recul que j'ai grandi dans des modèles, euh, genre hyper stéréotypés euh, de euh, une femme, euh, elle est douce, aimante, elle prend de soin des enfants. Euh, L'homme, il est fort, il pleure pas, euh, euh, et euh, voilà, il, il doit toujours réussir, être dans la performance, etc. Et en fait, moi, depuis tout petit, euh, j'ai eu, j'étais en décalage euh, avec les camarades de classe euh, qui jouent au foot et je trouvais que c'était un sport euh, hyper euh, brutal et euh, j'avais une peur bleue du ballon et euh, du coup en EPS c'était le cours où j'avais euh, je pense le plus de mal parce que euh, alors j'avais pas des bons résultats mais avec le recul je me dis que c'était aussi un certain modèle de masculinité qui était présenté de un mec et il doit être euh, fort viril musclé euh, tout ce que j'étais pas et euh, du coup moi j'avais l'impression d'être euh, euh, de ne de, bah, de pas y correspondre. Et d'ailleurs, je me rappelle qu'une qu fois, le prof m'avait noté avec la grille des filles. Alors, c'était terrible d'avoir cette notation, la grille des mecs, la grille des filles, savoir à combien de mètres on lance un javelot. Et en fonction des mètres, on était, entre guillemets, classé dans le bon ou le mauvais genre. Donc moi, j'étais classé dans... En fait, ce qui n'est pas vraiment fille, c'était plutôt genre, euh, j'allais dire, euh, mec raté. Enfin, c'est moi comme ça que je le perçois aujourd'hui. Donc, ça a été compliqué de me construire par rapport à cette masculinité-là, euh, bon après, euh, je reconnais que j'ai aussi beaucoup de privilèges euh, en, ay en ayant une éducation de mec cisgenre, hein, euh, euh, qui est en, en correspondance avec le genre euh, assigné à, la, à ma naissance. Et puis, bah, euh, voilà, il y a quelques, quelques mois, je me faisais ces réflexions et je me suis dit, mais finalement, je me sens tellement pas euh, à l'aise avec euh, ces modèles-là que ça se trouve, je suis pas un mec, en fait. Euh, pourquoi je devrais me définir comme ça C'est la société qui a mis ce ce, ce modèle-là, parce que je suis né avec euh, un certain corps, euh, et du coup, euh, j'ai réalisé que j'étais une personne non-binaire, donc euh, non-binaire, c'est-à-dire qui ne se reconnaît ni dans le genre masculin, ni dans le genre féminin. En fait, j'ai l'impression d'avoir des côtés masculins, que je reconnais tout à fait, mais d'avoir aussi plein d'autres choses. Et, euh, et ben en fait, ça, euh, aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de, de mots pour ça. Enfin, non-binaire est une identité qui me plaît beaucoup, ça permet d'englober de, tout ça, et il n'y a pas de définition ultra précise. Donc euh, c'est aussi l'avantage de ces étiquettes, qui sont un peu comme euh, des, euh, des points de repère, des points d'ancrage, mais ce n'est pas, euh, pas une définition du dictionnaire brut. Il euh, n'y a personne qui nous, met une, qui, nous, qui nous valide en disant euh, « c'est bon, je te donne ton, ta carte de membre euh, LGBT euh, ou je ne sais pas quoi ». Donc euh, ça, c'était pour comment j'ai remis en question en fait, cette cette éducation genrée. Euh, après, il y avait une question, je crois, dans, dans, dans le, la phrase de Claire, c'était « j'ai rencontré une personne polyamoureuse ». Et euh, bah, là aussi, euh, ça a été euh, le même euh, cheminement. Je voyais autour de moi que des gens euh, dans des relations euh, monogames. Alors, moi, j'ai eu euh, diverses relations, euh, au départ euh, très euh, dans la norme, et puis après, j'ai eu envie un peu d'explorer, de, de voir euh, ce qui pouvait se faire euh, d'autres. Et puis euh, je me suis dit « mais pourquoi en fait je, je devrais me limiter à une seule personne hein. ?» Et puis c'était à l'époque où je découvrais aussi ma pansexualité, donc le fait que j'aime euh, euh, que je puisse aimer en tout cas euh, euh, n'importe quelle personne, quel que soit son genre, quelle que soit son, son identité. Euh, donc là aussi j'ai euh, mis euh, de côté euh, l'hétérosexualité qu'on m'avait euh, inculquée, ou en tout cas que je croyais que, que j'étais, et en fait… Euh, au fur et à mesure, ça a été un petit peu comme euh, soit des murs qui s'écroulent, soit au contraire, je dirais, des portes qui s'ouvrent. Parce qu'au final, euh, c'était « waouh, mais je peux aimer qui je veux, je ne suis pas obligé de me limiter. » puis en plus, je, je peux aimer plusieurs personnes en même temps. Et puis en fait, c'est vraiment une, un épanouissement, un, une espèce de, de, de floraison de, de qui j'étais euh, à l'intérieur de moi-même. Et, euh, et ça, c'est vraiment très récent. Je dirais, c'est euh, quand j'ai, à partir de 25-26 ans, j'ai seulement j'ai commencé à, à, à me faire ces, ces questionnements-là, à rencontrer les bonnes personnes aussi, à avoir un entourage de plus en plus queer. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, je me sens très épanoui avec mes amis et les personnes que j'aime. Alors les rencontres, on va y revenir juste après. Tu nous parlais à l'instant de certains stéréotypes de genre que toi, tu as pu avoir du fait d'être euh, né euh, en tant que, que mec. Euh, moi, la première question du coup, qui me vient pour toi, Léo, c'est est-ce euh, que toi aussi, tu as subi un peu ce stéréotype de genre euh, quand tu étais plus petit ou est-ce que c'est quelque chose que, que tu as surmonté et que tu as vite euh, mis de côté Alors, euh, à partir du moment où j'ai pu commencer à choisir mes habits avec ma mère quand on faisait les magasins, j'avais des vêtements qui étaient assez masculins, la plupart du temps, je pense, du rayon garçon. Euh, à l'école, j'étais euh, un garçon manqué. Et à l'école, c'est une insulte, euh, en quelque sorte, d'être un garçon manqué, c'est pas normal. On est souvent mis de côté. Euh, J'ai été comme ça, je pense, juste à rentrer en sixième. J'ai commencé un peu à changer, à essayer de devenir un peu plus féminine, du coup, on va dire, euh, j'avais pas beaucoup d'amis, je voyais tout le monde qui était bah, les filles féminines, les garçons masculins. Euh, J'essayais d'être dans la norme, on va dire, pour essayer de me faire des amis. Malheureusement, ça n'a pas marché. Mais euh, j'ai vu que quand j'ai commencé à être plus moi-même, c'est ça qui fait qu'on euh, nous accepte, en fait. Ça sert à rien d'essayer de d'être. Non, pas normal. Mais. Euh, d'être dans la norme, d'être féminine si on est une fille, d'être masculin si on est un, un garçon. Euh, quand on est nous-mêmes, c'est beaucoup plus naturel, en fait. On est plus nous-mêmes, on... ça se fait naturellement, en fait. Je ne sais pas comment expliquer mieux que ça. Non, non, mais ça me, paraît, ça me paraît plutôt clair. Et tu réponds du coup un petit peu à, à la question. question de Camille, qui arrive juste après. Camille qui nous disait, euh, enfin Camille qui nous dit « pardon, j'ai toujours été en décalage vis-à-vis -vis des autres et de mon éducation, euh, comment je peux me sentir plus en phase avec moi-même » Donc finalement c'est ça la réponse que tu donnerais à Camille. Je me suis toujours sentie en décalage aussi, et encore à l'heure actuelle. <rire> du coup, euh, je pense pas que ça soit une question d'éducation par contre. Parce que je me suis sentie en décalage par exemple par rapport euh, à l'école, par rapport à ma famille, par rapport à n'importe qui en fait. Du coup, l'éducation souvent vient de nos parents, bah de l'école aussi un petit peu quand même. Je pense que ça n'a rien à voir. Moi, ça me touche beaucoup ce que tu es en train de dire, parce que je me réimagine, quand j'avais ton âge, quand j'étais au lycée, et je crois que j'aurais adoré en fait rencontrer des gens comme toi, qui ont le courage d'être qui y elles sont, et... Euh parce qu'effectivement, moi, je n'avais pas, pas ces personnes-là. Bah, en fait, moi, moi j'ai souvent été en décalage, euh, déjà avec les, les, les camarades de classe, parce que j'ai sauté des classes, donc il y avait une différence d'âge. À un moment donné, je me suis dit, il faut que j'arrête de, de vouloir être différent à tout prix et de chercher euh, des gens qui sont différents. Donc, euh, À un moment donné, je voulais parcourir le monde, apprendre toutes les langues, euh, euh, J'ai été en couple avec des gens qui venaient euh, d'Amérique du Sud, euh, d'Afrique et tout ça. Et puis, euh, bon, c'était chouette, hein, c'était enrichissant et tout ça. Et, mais à un moment donné, euh, quelqu'un m'a dit, tu sais, Hermel, tu, en fait, tu es qui tu es. Et euh, tu ne deviendras jamais euh, un, un, un Colombien ou un, un Congolais ou un Allemand. Enfin, euh, sois, sois heureux avec qui tu es. Et euh, ça m'a beaucoup frappé. Et je me suis dit, finalement, en fait, c'est ça euh, la, la solution. C'est... Euh, D'essayer de, de, de trouver euh, autour de moi des gens qui sûrement ont les mêmes questionnements. Et euh, je suis allé à un café Poli, donc un endroit où les gens, euh, un groupe de paroles, où on raconte nos, nos vécus, nos expériences. Et là, j'ai rencontré une communauté euh, super géniale, super accueillante, euh, euh, vraiment euh, incroyable. Et, euh, et puis, bah, il y a aussi plein de personnes queer, personnes non-binaires, personnes trans, etc. Du coup, c'est comme ça que je rencontre aujourd'hui les gens qui, qui me ressemblent. Et ensemble, on se, on se nourrit, on s'apporte, on se soutient. Et finalement, je n'ai pas eu besoin d'aller au bout du monde ou d'aller me, me mettre en décalage. J'ai juste trouvé ma communauté. OK, super. Bah, merci beaucoup. Et on va pouvoir parler, on va pouvoir passer pardon, à la dernière thématique de notre podcast qui est l'ouverture aux autres. On a Thomas qui nous dit qu'il est avec son copain depuis plusieurs mois et qu'il n'arrive toujours pas à se sentir légitime de se définir euh, LGBT, queer, et il demande demande si s'il est le seul. Léo, je me tourne vers toi pour commencer. Euh, Est-ce que toi, ça t'est déjà arrivé de te poser des questions sur ta légitimité en tant que... que soit membre de la communauté LGBT ou soit en tant que personne trans euh, Non, je ne me suis jamais vraiment posé de questions. On va dire, avant, j'étais perçue en tant que femme par ma famille, mon entourage, tout ça. Euh, quand je suis sortie avec une fille pour la première fois, je ne me suis pas dit, mince, comment je vais l'annoncer Qu'est-ce que je vais dire Est-ce que c'est grave Tout ça. Je pense qu'on n'est pas euh, obligé de l'annoncer. Par exemple, de dire j'aime les filles ou j'aime les garçons, je suis homosexuelle, quoi que ce soit. Euh, moi, je savais avant que je pouvais aimer les filles en étant une fille, du coup, à ce moment-là. Quand je l'ai annoncé, on va dire, c'est. Euh, J'ai pas dit oui, j'aime les filles, euh, je suis une fille, j'aime les filles. C'est plus. Bah, tiens, je sors avec une fille et je vous la présente, c'est elle que j'aime. C'est pas j'aime les filles, c'est euh, j'aime une personne. Et euh, je pense qu'il l'annoncera quand lui, il sera prêt à sa façon de le faire. Toi, par rapport à Thomas, tu étais peut-être dans un contexte qui... Euh, ses choix étaient légitimés en fait, déjà par ta famille et tes proches, parce que tu savais que c'était quelque chose qui était OK et qui était accepté Je pense pas. Je pense que justement, je pensais que ça allait pas être accepté, mais que si c'était le cas, c'était leur problème et du coup pas le mien. Pour moi, c'était pas un problème d'être comme ça. Et que si eux l'acceptaient pas bah, ça serait on va dire leur problème et que j'aurais tout fait pour leur expliquer comment moi je me sentais pourquoi j'étais comme ça même s'il n'y a pas forcément de pourquoi en fait mais de leur expliquer pour qu'eux oui, ils comprennent mieux si après je leur explique de toutes les façons qu'ils comprennent pas j'ai peur rien en fait. Hermel, est-ce que tu as eu un peu plus de mal à te sentir euh, légitime de quelque façon que ce soit Ouais, complètement, parce que euh, je crois que ça tient beaucoup aussi euh, au privilège. Du coup, moi, j'ai été éduqué euh, en tant que mec euh, cisgenre. Euh, en plus, je viens d'une famille relativement aisée. Euh, j'ai fait des études supérieures et tout ça. Donc, euh, je suis un peu euh, euh, au, dans le, le top au niveau euh, situation privilégiée. Et du coup de me dire par exemple que j'appartenais à la même catégorie que des gens qui dans certains pays sont mis en prison à cause de leur identité ou subissent des violences, subissent du harcèlement, etc. Et moi j'avais jamais subi ça, et heureusement, et je souhaite à personne de le subir, ce n'est pas un critère, hein, ce n'est pas la course à, à qui a le plus d'oppression pour avoir la légitimité. Mais en tout cas moi je me disais, bah non mais je ne peux pas me dire homosexuel parce que je n'ai pas vécu ça, et puis en plus j'ai ce qu'on appelle un passing, c'est-à-dire... Aux, dans la rue, aux yeux des gens qui ne me connaissent pas. Euh, voilà, j'ai euh, une tête de gars, j'ai des fringues euh, assez masculines, euh, j'ai une voix plutôt grave qu'on associe euh, spontanément à la masculinité, etc. Euh, bon, je n'ai jamais tenu la main euh, d'un petit copain euh, dans la rue, euh, donc euh, on peut pas même me prendre pour quelqu'un d'hétéro. Enfin, donc finalement, je me dis bah, je suis un peu en train d'usurper, comme si j'avais pour la société tous les avantages, et puis en plus, bah, j'avais la possibilité d'aimer les mecs, et puis les gens de tous les genres, et puis d'en aimer plusieurs, etc. Et du coup, pendant longtemps, je me disais, non, je ne suis pas pansexuel, je suis hétéro et plus. Je ne suis pas non-binaire, je suis mec et plus. En fait, je me suis beaucoup interrogé, informé, en suivant des, des, des, des comptes Instagram, etc., pour, pour en apprendre plus aussi sur les vécus de ces personnes-là. Et en fait, je me disais, mais moi, je n'ai pas vécu ça, enfin j'ai eu la chance de ne pas vivre les... Ben, je, je, je vois par exemple, même euh, la, dans ma famille, mon cousin qui a fait son coming out gay, il a attendu d'avoir euh, un travail, un appartement, un couple stable, en se disant, euh, si jamais ma famille me met à la porte, euh, au moins euh, moi je serai euh, euh, safe, quoi, je serai en sécurité. Et moi je me dis, mais moi j'ai eu la chance aussi d'avoir ces questionnements, ben, pareil, un peu comme lui, euh, une fois que j'étais euh, dans mon boulot, dans ma situation, dans, dans mon chez moi, etc. Donc ça a été aussi plus facile à, à annoncer. Mais en fait, pendant longtemps, j'avais l'impression que euh, j'allais, euh, comme si j'allais entrer dans un espace en plus de tous ceux euh, que euh, la société euh, dit légitime, parce qu'un homme, il est légitime, en gros, à être partout, à prendre la parole, à s'exprimer, à être sur scène, à être sous les caméras et les projecteurs. <rire> et du coup, euh, j'avais l'impression qu'en plus, j'allais piquer cette place. Et puis, bah, j'ai rencontré des gens, euh, des, des adelfes justement. Adelfes, c'est un mot qui veut, qui veut dire frère ou sœur ou personne de quel que soit son genre. Et j'aime beaucoup euh, ce terme. Et donc, j'ai rencontré des adelfes euh, LGBT euh, qui m'ont dit, mais en fait, non, nous, on est super contents, on est super heureux, heureuse d'avoir quelqu'un en plus dans notre communauté. Et viens et on t'accueille et tu es légitime à être qui tu es. Et, et en fait, ça a été libérateur de me dire, waouh, en fait, je fais partie de cette communauté-là, et on s'entraide tous ensemble, et, et puis, il bah, y en a qui ont des difficultés, et moi, si j'ai la chance de ne pas avoir vécu ça, bah, je peux les aider, et trop bien. Et du coup, euh, maintenant, je me sens complètement euh, appartenir à la communauté LGBT, et je ne me sens plus du tout hétéro, je ne me sens plus du tout euh, euh, monogame, je me sens complètement non-binaire, j'ai j'ai plus de problème à, à l'affirmer, et je crois que s'il y a même un côté euh, un peu militant euh, chez moi qui... Qui me pousse à me dire, bah oui, euh, je, je le dis, j'ai pas peur de le dire et, euh, et je m'assume comme je suis. Ok, donc tu es plutôt passé à un, à un moment donné, tu t avais la sensation d'usurper la place de certaines personnes au sein de la communauté, puis tu es, es, es passé de ce, ce postulat-là au postulat de dire, non, en fait, je, je suis dans la communauté, je fais partie de la communauté. Ouais, et puis euh, je rajouterais aussi que par exemple, quand je me sentais pas à l'aise avec la masculinité que j'avais reçue, bah, il ne suffit pas d'être dans une posture et de dire ⁇ Ok, je ne suis plus un mec ⁇ mais ça a été aussi de me dire ⁇ Bon, bah, alors comment je déconstruis ça Quelles attitudes je peux avoir qui peuvent être problématiques ou en tout cas que je pourrais changer ?⁇ euh, Et euh, du coup, euh, ça a été aussi très intéressant de discuter avec euh, des personnes euh, assignées femmes ou en tout cas qui ne se reconnaissent pas dans, dans le genre masculin et que, ou qui n'ont pas eu les, les privilèges masculins et de les écouter. Et de, de me dire, ok, alors ça, c'est un comportement, peut-être que je pourrais euh, changer ou telle attitude, je pourrais être plus à l'écoute ou laisser plus de place ou euh, euh, faire attention à mon vocabulaire, etc. Donc, je pense qu'il y a ça aussi qui m'aide à, à, à me dire, bah, finalement, euh, ça, je suis en accord avec qui je suis. Et, euh, et du coup, euh, ça, maintenant, je, je pense que j'ai beaucoup moins de, de soucis de, de légitimité avec ça. Et pour euh, rebondir sur ce que disait, euh, ce que disait euh, Léo, mais je pense qu'on va, on va en parler juste après euh, avec la question de, de Bertie, justement, qui nous dit euh, « J'ai peur de faire mon coming out à mes proches. Est-ce que vous avez des conseils euh, ?» Et là, je trouve que c'est intéressant parce que vous êtes, du coup, euh, vous deux dans deux contextes, on l'a vu, euh, deux contextes sociaux et deux contextes dans, dans lesquels vous avez grandi et évolué qui sont euh, drastiquement différents. Et donc, toi, Léo, tu disais tout à l'heure un petit peu euh, avoir décidé de dire, en fait, finalement, euh, moi, je suis comme ça. Et puis, si, si vous l'acceptez pas, bah euh, tant pis pour vous, quoi. Ouais, après, il y a deux coming out, j'ai envie de dire, assez différents. C'est euh, les attirances qu'on peut avoir et notre identité à nous. C'est complètement différent. Euh... Ouais, c'est deux choses différentes, en fait, parce que moi, j'ai pas Eu de mal à dire, enfin, euh, je suis une fille, j'aime une fille. C'est plus de dire, bah, je, en fait, j'étais une fille, mais bah, je me suis rendu compte que j'étais pas comme ça, je, je me sentais mieux dans le corps d'un garçon. Et ça, j'ai eu beaucoup de mal à le dire. Je sais que c'était juste le fait de le dire qui était compliqué. Une fois que ça serait dit, même si ça serait mal, enfin, que ça serait pas accepté, ça, ça serait moins compliqué que de le dire. C'est vraiment la phrase, enfin, de le dire, en fait, qui est compliqué. Moi, je l'ai pas annoncé moi-même. Euh, C'est d'abord mon psy qui l'a annoncé à ma mère. Il m'avait demandé avant si j'étais d'accord pour lui annoncer. Il lui a dit que ma mère euh, m'a dit bah, « En fait, ça ne m'étonne pas. Euh, » Elle m'a sorti un souvenir qu'elle avait et que moi, je ne pouvais pas me souvenir. Je devais avoir 4, 5 ans, 6 peut-être. Euh, elle m'a dit « Et un jour, tu es venu me voir, tu étais en pleurant. Euh, tu m'as dit « Mais pourquoi je ne suis pas un garçon ?» Et elle était restée, mais sans mots, devant moi. Moi, je m'en souviens pas, mais ça l'étonnait pas, en fait. Et puis, elle avait remarqué tout ça. Après, c'est ma mère qui l'a annoncé à mon père. Donc, euh, moi, je ne l'ai pas annoncé moi-même que j'étais trans, en fait. Donc, je n'aurais pas vraiment de conseils à donner. Euh, c'est assez compliqué, mais une fois que c'est fait, même si c'est mal pris, pour ma part, euh, on n'a pas mal réagi. Je pense que c'est juste le fait de l'annoncer tu conseillerais de le, de le dire parce que en fait ça soulage et que... Ouais, d'un côté ça soulage. Même si... Parce que c'est beaucoup plus compliqué pour la famille d'accepter que... Parce que si euh, on annonce une homosexualité, d'accord, c'est comme ça. Alors que si on annonce qu'on est trans, il y a le physique qui va changer probablement, le prénom, le pronom, il y a beaucoup de choses qui vont changer. Et pour la famille qui, pour ma part, me connaît depuis que je suis née, que j'ai 17 ans, euh, faire le changement au fur et à mesure ça se fait doucement mais ça se fait et toi à ce niveau là tu te sens relativement du coup euh... enfin, tu, tu nous disais que voilà, tu, avais, tu avais des proches et une famille qui était relativement à l'écoute sur ces sujets là et euh, qui faisait relativement euh, les efforts pour t'aider euh... ouais. enfin, pour t'aider ou du moins juste te soutenir et t'accompagner euh, dans, dans, dans ces démarches là quoi Ouais, j'ai pas de mal à, à leur en parler. C'est euh, ouais, vraiment le fait de l'annoncer. Après, je savais que c'était juste euh, l'annoncer qui était compliqué. Si après, je savais qu'ils auraient eu des questions, qu'ils me les posent, bah ça, j'aurais pas eu de mal à leur répondre. OK. Et euh, du coup, bah, euh, Hermel, si je me trompe pas, ça te concerne aussi un petit peu. C'est différent euh, coming out, euh, comme pouvait dire Léo parce que bah, tu nous parlais de ton polyamour, tu nous parlais de ta pansexualité, et tu nous parlais aussi de ta non-binarité. Euh, toi, ton coming out, comment ça s'est passé Alors le coming out familial, en fait, il s'est fait de manière imprévue, à Noël dernier, euh, où euh, quelqu'un de la famille a commencé à poser des questions que j'ai trouvées très intrusives. Euh, du style « mais euh, du coup, tu sors aussi avec des hommes, ça se passe comment ?» euh, Pour mettre le contexte, des gens très catholiques, donc c'était une question aussi vachement, euh, je dirais, euh, chargée. <rire> Elle n'était pas neutre. Euh, et là, j'ai senti le coup venir et j'ai décidé de tout dire parce que je ne voulais pas que les gens essayent de me tirer les verres du nez. Donc j'ai balancé, je suis pansexuel et polyamoureux. Donc là, gros blanc, ça veut dire quoi Bon, j'explique euh, avec des termes qui, moi, m'ont semblé euh, positifs. Enfin, vous voyez, je peux aimer tout le monde sans faire de distinction, euh, sans me limiter. Donc pour moi, c'était quand même euh, très beau. Mais sauf qu'en face, euh, je pense qu'ils n'étaient pas prêts à, à, à recevoir ça. Parce que ça, ça allait vraiment contre leur euh, modèle, les valeurs euh, qu'ils avaient. Et alors même si j'ai pu entendre que c'était « oui, mais tu comprends, on a, on s'inquiète pour toi et on veut ton bien. Oui, mais alors de dire que du coup, euh, euh, les gens comme moi, ils allaient finir en enfer parce que voilà, j'ai eu droit à des, des discours vraiment waouh. Donc, donc oui, ça ne s'est pas super bien passé. Euh, après, on n'en a pas reparlé depuis. C'est un peu, j'ai balancé le truc et puis. Euh, et euh, en fait, moi, j'ai envie, envie de dire aussi qu'on n'est pas obligé de faire un coming out. C'est à dire là, je l'ai dit parce que les questions sont venues. Il y a d'autres membres de la famille qui ne le savent pas, et en fait, c'est pas un sujet que j'amène sur la table. Euh, alors après, euh, à la différence peut-être de, de toi, Léo, moi, j'ai pas entamé de transition, euh, ni même, ne serait-ce même que d'apparence, ou euh, je, je garde mon prénom. D'ailleurs, j'adore mon prénom. Je trouve qu'il est, il est un peu euh, un peu non binaire aussi, Hermel. Ça, les gens, ne pas forcément, savent pas forcément à quoi s'attendre. Donc, j'aime bien. Et, euh, donc du coup, les, ma famille qui m'a connu, euh, m'a vu grandir, voilà, euh, en fait, il euh, n'y a pas un changement radical du jour au lendemain. Euh, C'est plus facile avec les, les, les nouvelles personnes, parce que je peux tout de suite dire euh, qui je suis, mes pronoms, etc. Euh, mais euh, en fait, on n'est pas obligé de se dévoiler. Je dirais que ça peut, faire plaisir, à, ça peut faire, faire plaisir, ou ça peut soulager, ou ça de dire, voilà, d'affirmer qui on est. Moi, à un moment donné, j'ai dû passer pour, par là. parce que Je me rappelle de discussions, par exemple, euh, en famille, où on discute de, de, de quelqu'un de la famille et euh, sa fiancée. Donc, c'est une relation hétéro très classique. Et puis, à chaque fois, c'est plein de questions de comment elle va ta fiancée, et comment ça va, nanana. Et puis moi, à un moment donné, je passe... Tiens, bah, le week-end dernier, j'étais avec une de mes amoureuses. Et le fait que j'ai dit « mes amoureuses », donc euh, qu'il y en ait plusieurs, et, et là, euh, mon père, je crois, il me fait « non, non, mais je ne veux pas savoir ». Et je lui ai répondu « bah attends, excuse-moi, mais je ne trouve pas ça juste ». On a parlé de, des relations de, de Intel, tel, euh, vous lui posez plein de questions, vous vous intéressez, et puis pourquoi moi, j'aurais pas le droit en fait, d'exprimer, juste parce que euh, ça va contre votre, votre idée de ce que c'est une, une relation euh, euh, normale, classique, etc. Donc il euh, y a des petits y a des petits trucs, petits, petits points de friction de temps en temps, mais, euh, mais sinon, euh, en fait, je choisis les gens auxquels je dis. Et du coup, comme j'ai aussi ce, cette apparence masculine, il y a des fois, les gens me, me genrent au masculin, me disent « Hey, salut mec !» et puis je, je, je réponds et je n'ai pas de problème avec ça. Mais avec d'autres personnes dont je sais que c'est des personnes qui sont soit queer elles-mêmes, soit en tout cas ouvertes euh, sur ce sujet, bah, je leur dis que je suis non-binaire, je, je leur explique. Donc ça, je, je choisis pour euh, ne pas non plus me mettre en danger de manière euh, inutile. Okay. Donc pour toi, c'est aussi une forme d'un petit peu d'une façon de te protéger que de... Sélectionner un petit peu euh, à qui tu peux faire ton, ton coming, ton coming out, à qui tu peux en parler, à qui tu ne peux pas. Oui, complètement. puis Il y a aussi l'idée de ne de, de pas dépenser inutilement de l'énergie. Euh, je n'ai pas besoin d'aller voir euh, si le boulanger ou la boulangère me dit « bonjour, monsieur ». bon alors Moi, personnellement, je sais qu'il y a certaines personnes qui peuvent être vraiment euh, mal à l'aise, hein, euh, parce que ça leur renvoie un genre auquel elles, elles, elles n'appartiennent pas. Mais euh, moi, je ne vais pas faire une scène parce qu'on m'a dit « bonjour, monsieur » dans un magasin. Par contre, si y a un ami de longue date euh, qui sait que je suis non-binaire me dit salut mec, je vais dire excuse-moi, est-ce que tu pourrais trouver peut-être une autre formulation un peu plus inclusive Ok. Et euh, toi, euh, Léo, ton, ton coming out, du coup, tu, tu, tu as décidé, euh, comme Hermel, de choisir à qui tu voulais en parler ou du moins de. Non, je ne me suis pas dit à un moment, tiens, je vais l'annoncer à tout le monde. C'est euh, pour les personnes qui me connaissaient déjà d'avant. Je leur ai annoncé par exemple, quand la question s'est posée ou vraiment si elles étaient trop proches. De toute façon, je leur ai déjà posé des questions. On a pu discuter euh, de toutes les questions que j'ai pu me poser avant même de, de savoir que j'étais réellement comme ça. Par contre, euh, dans mon travail, je sais qu'on m'appelle pas Léo. C'est mon ancien prénom, on m'appelle comme ça et c'est moi qui l'ai voulu. J'ai un contrat qui dure encore un an là-bas. Euh, comme j'ai dit, je suis en coiffure, donc euh, j'ai des clients, beaucoup de clients. Euh, souvent, c'est des clients qui viennent euh, soit une fois par mois, une fois par semaine, qui sont assez réguliers en fait. Et j'ai pas envie que d'un jour à l'autre, mon prénom change, ils vont tous se poser des questions. J'ai pas forcément envie d'en parler à tout le monde à longueur de journée, donc euh, j'ai choisi qu'on m'appelle euh, par mon ancien prénom que j'ai pas envie de dire pour le coup. Euh, je, pendant encore un an, des fois bah, on m'appelle comme ça, mais en fait bah, je réagis pas tout de suite à ça parce que j'ai pas compris qu'on me parlait à moi en fait. Mais euh, par contre, si, euh, imaginons, je peux commencer euh, les hormones, ma voix commence à changer, il y a des, des clients qui se posent des questions. S'ils me les posent, là, j'aurais pas du tout de souci à leur répondre, à leur en parler. C'est normal, ils ont tous à peu près les mêmes questions, en fait. Mais euh, de, de voir moi-même l'annoncer, toujours répéter, j'ai l'impression de répéter la même chose. j'ai pas envie, c'est si le sujet... Euh, bah, de ça, euh, d'un coup, oui, je vais pouvoir leur annoncer. Mais sinon, euh, j'en vois pas l'utilité. Eh ben, en tout cas, j'espère qu'aujourd'hui, on n'aura pas euh, ressassé des idées, mais on aura euh, permis à certains et certaines, euh, peut être euh, soit d'y voir un peu plus clair, soit de se sentir un petit peu, euh, un petit peu mieux entouré. Euh, J'aimerais vous proposer un mot de la fin, peut être si vous en avez un. Hermel, si tu veux commencer. Bah, moi, j'ai envie de dire à, à toi, euh, mon Adelph, euh, qui te pose des questions, qui te demandent si euh, tu es normal, si euh, tu euh, corresponds euh, euh, à qui tu es, etc. Mais sois toi-même, sois heureux, heureuse, heureux, et, euh, épanoui. Et euh, la vie est belle, et il y a plein de belles personnes euh, que tu connais peut-être pas encore, mais que tu vas sûrement rencontrer, qui seront là pour toi, une belle communauté. Et euh, franchement, euh, une fois qu'on a rencontré euh, cette communauté-là et qu'on arrive à, à être épanoui, euh, c'est juste génial. Léo moi je dirais euh, d'un côté de rester soi-même, mais on ne peut pas être soi-même avec tout le monde et peu importe le cadre, peu importe le sujet. Dans tous les cas, par exemple, notre euh, que ce soit hors euh, de, des attirances de notre identité, par exemple notre caractère, on ne va pas avoir le même avec tout le monde. On peut avec notre patron, avec nos amis, avec notre famille, on ne va jamais être pareil. Il faut aussi savoir s'adapter, les gens aussi vont s'adapter à nous, c'est.. Euh, c'est comme ça, et puis on... Merde. <rire> je sais plus ce que je vais dire. Ouais non, mais c'est très chouette. Moi, merde comme <rire> mot de la fin, ça me convient plutôt bien. <rire> ben, je tenais euh, beaucoup à vous remercier, déjà, d'être venu ici, d'avoir euh, partagé un petit moment euh, avec moi et d'avoir discuté sur, euh, sur tous ces sujets-là. Ben, merci beaucoup euh, pour l'invitation. Euh, c'est un, un vrai plaisir de pouvoir... Euh, Prendre le temps aussi d'exprimer de, qui on est, de répondre à ces questions. Moi, j'étais très heureux de participer à cette émission. Ouais. Toi, Léo, j'espère que tu as passé un bon moment <rire> aussi Paris. avec nous. Oui, ça va aussi. On ne nous a pas trop torturés. Oui, ça va. On a, <rire> été, on a été cool. Bon, va, tant mieux. Merci beaucoup d'être venu. Merci à l'équipe technique euh, ici présente qui ne vous a pas trop torturés. Nous, on vous dit à la prochaine pour le deuxième épisode de Existentiel, qui sera cette fois-ci sur le consentement. Et pour ça, on vous demande évidemment de nous suivre, d'aimer, de commenter sur les réseaux sociaux et bien sûr de poser euh, vos questions pour le prochain épisode. Voilà, et bah, salut tout le monde, à la prochaine. <rire>